Bonjour les amis, je suis à Puerto de la Cruz, ici dans le nord de Tenerife. On est le 24 janvier et il fait 22 degrés ici, donc les gens se baignent, les gens sont sur la plage. Donc si vous cherchez un endroit où vivre comme moi, où je vis depuis 25 ans, eh bien songez à Tenerife. il y a beaucoup d'avantages à vivre ici. Alors, euh, il y a quelques jours je vous ai parlé de mon investissement dans Apple, et aujourd'hui j'ai regardé donc mes résultats, je suis déjà à 17% de gain sur mon investissement que j'ai fait il y a à peu près un mois et je pense que c'est que le début de la hausse des actions Apple car c'est vraiment une révolution informatique qui se passe à ce niveau-là, donc si vous cherchez des, des tests des derniers microprocesseurs M1, des, que Apple a mis dans, dans, son, dans ses nouveaux modèles de Mac, donc il y a le, le Mac Pro, le Mac Air et également le petit Mac M1, donc ce sont des, le Mac mini, ce sont donc des, les premiers processeurs de la gamme que Apple a mis dans ses, dans ses ordinateurs. Donc j'attends euh, que les nouveaux iMac arrivent, mais déjà les tests qu'on voit sur cette première version-là, donc par exemple le, le Mac Mini comparé au Mac Pro, à l'ancien Mac Pro qui coûte 15 000 euros, alors que le, le Mac Mini coûte moins de 1 000 euros sont tout à fait bluffants, donc c'est incroyable. D'abord ce sont des nouveaux ordinateurs qui consomment très très peu, donc 10 euh, fois moins que les, que les autres ordinateurs. Et euh, au niveau des performances, c'est vraiment euh, spectaculaire, euh, aussi bien au niveau graphique que, que, que puissance à tous les niveaux. Les nouveaux microprocesseurs Apple euh, mettent une claque à toute la concurrence. Donc tout ce qui est euh, ordinateur qui fonctionne sous Windows avec euh, les processeurs Intel, sont vraiment à la traîne par rapport aux nouveaux, aux nouveaux ordinateurs Apple et c'est la raison pour laquelle je pense que l'action Apple va vraiment décoller dans les prochains mois. Donc euh, en cette année 2021, il va y avoir énormément euh, de, de mouvements en bourse euh, sur cette action-là. En tout cas, c'est mon opinion et c'est la raison pour laquelle moi j'ai investi euh, dans les actions Apple. Donc euh, j'ai investi sur la plateforme Etoro je vous mettrai un lien en dessous, c'est extrêmement facile euh, euh, d'investir euh, sur cette plateforme ETORO, et sur des actions, différentes actions. Vous pouvez euh, retirer, revendre très facilement également. Donc, moi, j'aime bien cette plateforme ETORO et pour cette euh, raison-là. Donc, euh, Apple est, à mon avis, euh, une action à suivre qui aura euh, vraiment euh, un très bel avenir. On sait déjà. Que Apple est une des actions où il y a le plus d'investissements qui ont été faits ces dernières années. Donc, c'est une société vraiment solide et cette nouvelle révolution au niveau informatique va vraiment booster, à mon avis, l'action Apple qui a déjà monté beaucoup ces dernières années. Donc, il y a aussi une question de fiabilité au niveau informatique sur les ordinateurs Apple dans le temps. Euh, on se disait bon, ben les ordinateurs Apple sont quand même chers par rapport euh, au PC, mais je peux vous dire que moi j'ai acheté pas mal de PC aussi, euh, même si je préférais toujours euh, les ordinateurs Apple parce que je les trouvais plus simples. J'ai jamais gardé un PC plus de 3 ans alors que j'utilise encore actuellement des iMac qui ont 5 ans et 10 ans euh, sans aucun problème. Donc j'attends avec impatience la sortie des, des nouveaux ordinateurs iMac qui à mon avis seront hyper puissants par rapport aux, aux iMac que j'ai actuellement. Donc ça va vraiment booster les ventes et actuellement ici même les, les nouveaux Mac qui sont sortis ici ont un peu de mal à arriver dans les magasins à Tenerife et ils vont certainement un peu partout dans le monde être rapidement en rupture de stock parce que ça va se vendre comme des petits pains les, les nouveaux ordinateurs tellement ils sont puissants. Donc euh, si vous cherchez des, des démonstrations de, de ces performances, vous trouverez, donc il y a pas mal de personnes qui ont déjà fait des tests, aussi bien en anglais qu'en français, sur euh, les nouveaux euh, Mac qui sont sortis, Mac portable et le Mac mini, et vous verrez que c'est tout à fait bluffant. Donc euh, si vous cherchez une action ou investir, eh bien, je pense que vous pouvez retenir notamment euh, les actions Apple qui vraiment euh, sont à mon avis euh, une action qui a un très bel avenir devant, devant elle. Donc au niveau informatique également, si vous avez à acheter de nouveaux ordinateurs, eh bien euh, il ne faut pas oublier que vous pouvez également sur les anciens ordinateurs Apple installer Windows, donc euh, c'est prévu, il y a des solutions pour ça. Sur les nouveaux, ça va certainement venir euh, très prochainement aussi. Donc euh, je pense que les ordinateurs Apple vont vraiment euh, battre totalement la concurrence à des prix tout à fait concurrentiels. Les portables sont aux alentours de 1000-1500 euros, le Mac mini à moins de 1000 euros. Donc par rapport au PC, il n'y a plus de différence et la fiabilité des ordinateurs Apple n'est plus à démontrer. Donc si vous cherchez à investir dans un nouvel ordinateur, ben, vous pouvez le faire sans problème sur les sur les ordinateurs Apple ce sera un investissement que vous garderez de nombreuses années. Voilà donc euh, je pense que si vous cherchez donc un investissement sûr à long terme vous pouvez choisir euh, l'action Apple. Maintenant vous savez que moi je, je préfère l'investissement à court terme mais quand il y a des opportunités comme ça euh, je, le fais, je le fais sans problème, j'investis un peu d'argent sur euh, certaines actions. Euh, sinon pour le court terme eh bien bien sûr euh, je trade essentiellement le DAX et le Dow Jones donc si vous cherchez vous aussi à faire du trading à court terme que ce soit euh, pour avoir un revenu complémentaire et eh bien vous avez sous ma vidéo euh, donc euh, des liens vers euh, mes formations. Vous avez également la possibilité de commencer par euh, une formation gratuite qui va vous initier donc au trading. Vous avez également un lien ici en haut donc le petit i ici qui vous permet de trouver mes liens, vous avez soit ma formation gratuite pour vous initier si vous ne connaissez rien, soit si vous voulez aller plus vite et plus rapidement à obtenir des bons résultats et bien vous avez mes formations, formation Scalping, Scalping plus Ishimoku et formation sur trois mois. Donc vous avez l'ensemble de mes formations mais si vous ne voulez pas investir beaucoup d'argent, vous pouvez payer même en plusieurs fois ma formation scalping et vous aurez déjà de très bons résultats, une très bonne méthode efficace pour arriver rapidement à de bons résultats sans prendre de gros risques et apprendre réellement à gagner à court terme en faisant du scalping, mais le scalping vous amènera également à du day trading et parfois à du swing trading également. Donc n'ayez pas peur, le scalping ce n'est pas... Euh, plus stressant qu'une autre euh, manière de trader et on peut euh, gagner pas mal d'argent de cette manière-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, mettez un pouce vers le haut ça me fera du bien, ça me fera plaisir et ça augmentera la visibilité de, de mes vidéos. Euh, Partagez-la également et ça m'encouragera donc euh, à vous faire plus de vidéos. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'essaye toujours de vous faire des vidéos dans un cadre agréable, qui est celui de Tenerife. Pourquoi Parce que je vis ici depuis très longtemps et je trouve que c'est vraiment le paradis. Euh, on n'a pas les mêmes restrictions qu'ailleurs. Bon, en principe, on doit porter le masque. Ici, je l'ai retiré pour la vidéo. Mais euh, donc euh, ici, il y a des touristes qui viennent encore actuellement. Euh, vous savez que je travaille également dans l'immobilier. Ben, c'est un endroit où il est très intéressant d'investir dans l'immobilier, soit pour venir en vacances, soit pour mettre en location, parce qu'on a des très bons rendements en location, que ce soit le vacational ou euh, des locations à, à long terme. On arrive même en location à long terme à faire du 5 à 10 Donc, euh, si vous êtes intéressé par là, ben, vous trouverez également dans ma description des liens vers euh, ma chaîne YouTube qui traite de l'immobilier ici à Tenerife. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement dans une de mes prochaines vidéos. Donc euh, si le trading, si la bourse vous intéresse, eh bien je vous donnerai encore euh, d'autres conseils euh, euh, dans mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, au revoir.